Je m'appelle Tristan de Feuillevang, j'ai 19 ans et j'ai, on va dire, quatre métiers principaux. Donc euh, Le premier, c'est que je suis coach sportif, le deuxième c'est que je suis professeur d'arts martiaux, le troisième, c'est que je suis mannequin, même si j'aime pas ce terme, bah, c'est celui qu'on emploie. Et le quatrième, c'est que du coup, c'était le dernier de mes jobs qui est devenu le premier. Étant donné que je commençais à être de plus en plus présent sur les réseaux, je suis devenu influenceur. Et du coup, pour faire simple, bah, à 19 ans et avec euh, tous les jobs que je fais, je te laisse imaginer, je pense que tu peux comprendre que j'ai un emploi à du temps qui est comme ça, avec une vie réglée à la minute, alors que je suis quelqu'un de, de désorganisé, level 999. C'était cool, c'était très, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a enrichi personnellement, j'ai eu l'impression de m'être maturisé, d'avoir grandi là-bas, parce que je, répète, je suis un gamin. Mais j'ai beaucoup beaucoup appris parce que quand t'es à 12 000 km de chez toi, que t'as ni ta copine, ni tes amis, ni ta famille, que tu te retrouves seul dans une ville, t'es tout seul en fait, t'es laissé un peu into the wild, tu vois. Donc c'était c'était cool et j'ai seulement pris vraiment trois jours vraiment de de vacances à la fin de mes trois mois de taf pur et dur où je suis allé visiter un petit peu les îles et là j'ai eu un, un avant-goût vraiment de la Thaïlande. Mais voilà, trois jours sur trois mois. 1% du temps, <rire> tu peux comprendre. Alors ça c'est un truc qui me dérange, hein. c'est un truc que j'ai jamais vraiment apprécié, le fait qu'on m'appelle euh, Sensei, maître, ce que tu veux, euh, pour reclarifier les choses un petit peu. Donc dans ma famille, mon grand-père est grand maître de Kung Fu, ça veut dire qu'il est 8ème dan, et en France on il a à peu près 500 disciples. Donc euh, quand on fait des stages, bah, tu vois 500 personnes qui s'agenouillent devant mon papy. Moi je vis avec mon papy un petit peu, euh, on s'en rend pas compte, mais il y a un peu de pression sur mes petites épaules, euh, tu vois. <rire> si j'aime pas me catégoriser, encore une fois, soit de mannequin, soit de coach, soit de prof de Kung-Fu, soit d'influenceur, c'est, pour moi on n'est pas soit, c'est pas A ou B, c'est pas blanc ou noir, pour moi tu, tu fais partie d'un ensemble et par exemple, c'est quelque chose que je répète souvent, tu peux pas dissocier mes jobs parce que ça tout m'apporte quelque chose, tout fait que je suis le tristan que je suis maintenant. Toutes les expériences que j'ai eues, les bonnes, les mauvaises, m'ont forgé moi maintenant à l'heure actuelle. Et j'ai appris énormément dans un job, énormément dans l'autre. Et, et tout ça, au final, ça revient au même. Du coup, euh... Quand je me présente, je dis bonjour, je suis Tristan. Et Dans ma personnalité, il bah, y a tout ça. Après, Pour répondre directement à ta question, à l'heure actuelle, je penche plus vers le coaching parce que ça fait partie vraiment de ma everyday life, de ma vie de tous les jours. J'aime beaucoup trop de choses dans la muscu, dans le fitness, mais si je devais en choisir un par excellence, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Deadlift, Et de préférence souleveteur sumo. Je pense que le numéro 1, ce serait le tirage nuque. Tu sais Voilà. Euh, je remercie mon formateur Didier Rez qui m'a beaucoup, beaucoup formé sur tout ça et sur les, les conneries un petit peu du fitness game. Et euh, bah encore une fois, tu le vois dans toutes les salles et tu te dis mais pourquoi en fait Les études ont prouvé que la sollicitation musculaire était bidon, que ça recrutait pas d'autres muscles, que ça avait un risque de traumatisation au niveau de l'articulation de l'épaule, l'articulation qui est la plus fragile de tout le corps humain. Hein. Je pense qu'il ne faut pas juste se cantonner à avoir une diète, euh, enfin, à penser diète et à penser régime absolument. Je pense qu'il faut juste avoir un, un lifestyle, un mode de vie alimentaire que tu adaptes au fur et à mesure de, de tes objectifs. Mais je ne pense pas qu'il faut littéralement bah, changer et essayer, enfin, et, et se, se priver dans des diètes qui ne te correspondent pas, dans des régimes. Je déteste ce mot en fait de régime. Mais tu le sais déjà. Tout le monde le sait déjà. Vous le savez tous déjà. <rire> Sushi <rire> Moi, quand on parle de petite meal, je pense pas à la bouffe sale directement. Je pense juste à un gros resto avec mes potes et à manger en grosse quantité. Donc un gros sushi à volonté avec plein de sashimi et plein de tataki et plein de poissons qui volent de partout. J'ai le droit de te poser une question. Personne à qui je voudrais ressembler physiquement, mentalement, c'est les deux pour moi le, le premier physique, le, le, le king ever du game, c'est Nicolas Sion, donc champion du monde en men's physique et un bon ami. Ensuite euh, on a un, un américain qui est pas très connu, qui s'appelle John Skywalker. Et le troisième ce serait Zach Hensley. Antoine Fombonne, qui euh, est celui qui m'a poussé à me lancer vraiment euh, dans, ce, dans ce game là sur le YouTube Game directement et qui m'a. Ouais, qui m'a bien fait sortir d'une mauvaise passe de ma vie où j'avais un, un mindset râlé euh, pas crête et, euh, et je, je le remercie énormément et euh, en termes de personne, c'est juste une personne euh, formidable ultra intéressante, ultra fascinante mot pour mot, il a pas de il n'y a pas de mot pour caractériser Antoine